Tu l'as fait comme ça ah, ah ouais, c'est vrai, t'as raison, ça doit être comme ça. Moi, je fais comme ça. Ouais, moi, j'enfonce le clou. Ah ouais, t'enfonces le clou. Moi, je le fais ah, sur là, la main, comme clou. ça. Mmh. Alors, euh, moi, je le fais... Tu te main, alors L'était un petit cordonnier qui réparait les souliers. Apportez-moi vos chaussures, je saurai les réparer. Tape fort sur ce clou. Tape fort sur ce clou. Tape fort, tape fort, tape fort. Là, c'était un petit cordonnier qui répare, qui répare. C'était un petit cordonnier qui répare les souliers. Parfait. Je suis un petit cordonnier qui répare les souliers. Donnez-moi vos censures, je serai les réparer. Tape fort ici. Tape sur ce clou. Tape fort sur ce clou. Tape fort sur ce clou. Tape fort.